Bonjour à tous, soyez les bienvenus à cette sixième Emploi Store la première dédiée à la création d'entreprise. Je suis Benjamin, conseiller à Paris, et je suis ravi de vous accueillir dans les locaux de la Direction Générale Pôle Emploi. Selon l'agence France Entrepreneurs, en 2016, un tiers de la population résidente en France a déjà pensé à créer ou reprendre une entreprise. Aujourd'hui, nous allons aborder toutes les étapes indispensables à votre projet. Choisir son statut, être accompagné et bénéficier d'aide. Chers internautes, vous pouvez intervenir quand vous le souhaitez sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Maria, à mes côtés, sera votre porte-parole. Bonjour, Maria. Bonjour, Benjamin. Bonjour à tous. Vous avez la possibilité d'interagir avec nos invités en posant vos questions sur la page Twitter, hashtag EmploiStoreConf, ou sur la page Facebook, événement EmploiStoreConf. Des conseillers Pôle emploi sont également là pour répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas, à tout de suite. Merci Maria. J'accueille autour de cette table nos invités, la CCI France, l'agence France Entrepreneur et l'ADI, ainsi que Xavier Lagaric, qui sera notre témoin privilégié, chef d'entreprise et qui interviendra tout au long de cette conférence. Nous commençons donc notre conférence avec Isabelle saint -Ambien. Vous êtes chargée de mission spécialisée création d'entreprise à la direction générale Pôle emploi. Bonjour Isabelle. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Que propose Pôle emploi par rapport à la création d'entreprise alors, Pôle emploi n'est pas un spécialiste de la création d'entreprise. Néanmoins, Pôle emploi propose un certain nombre de services euh, qui se catégorisent en deux, deux, grands, deux grandes typologies. La première, qui s'adresse à des demandeurs d'emploi qui n'avaient pas forcément envisagé de créer une entreprise mais pour lesquels ça peut représenter une vraie opportunité de reprise d'activité. Donc, on en distingue deux. Un atelier qui se déroule sur environ une demi-journée et qui va permettre alors en collectif de se poser des questions du style « qu'est-ce que c'est que créer une entreprise ?»« Comment je peux trouver une idée pour créer une entreprise ?» à qui je peux m'adresser aussi pour pouvoir créer cette entreprise. Après, il y a aussi une prestation, une prestation d'accompagnement qui va permettre aux bénéficiaires d'être accompagnés donc pendant une durée maximum de trois mois en individuel pour se poser des questions concernant sa situation à lui et la relation par rapport à la création d'entreprise. À savoir, est-ce qu'au vu de mes contraintes, au vu de mes compétences, de mes savoir-faire, de mes savoir-être et du marché du travail, est-ce que c'est une vraie opportunité pour moi de créer ou de reprendre une entreprise Deuxième type d'aide, enfin deuxième type de service qui s'adresse à des demandeurs d'emploi qui ont déjà l'idée de créer une entreprise. C'est un atelier qui se déroule là en moyenne sur une journée et qui va permettre de répondre à la question « Quelles sont les étapes de la création d'entreprise ?»« Où est-ce que j'en suis de mon projet de création d'entreprise ?»« Et quels sont les acteurs, les, les appuis que je peux mobiliser pour pouvoir m'aider dans la construction de mon projet et aboutir à l'immatriculation de mon entreprise ?» Et si moi je suis créateur d'entreprise, et si j'ai besoin d'une formation dans le cadre de mon projet alors, il y a possibilité, effectivement, de bénéficier soit de formation alors d'un point de vue collectif, soit en individuel. Donc, ça, le mieux, c'est de voir avec le conseiller Pôle emploi Et si mon projet, c'est plutôt la reprise d'entreprise, est-ce que je peux aussi bénéficier de tout ça Alors, toutes ces, aides sont, toutes ces aides et ces services, en tous les cas, sont disponibles aussi bien pour les créateurs que pour les repreneurs. Mais Il ne faut pas oublier qu'il existe aussi le contrat de génération, qui est une mesure qui favorise la transmission d'entreprise et qui s'adresse à des jeunes de moins de 30 ans. Alors une question importante, financièrement, est-ce que Pôle emploi peut m'aider Alors financièrement, Pôle emploi peut vous aider à partir du moment où vous êtes indemnisé. Donc avec en fonction des allocations qui sont les vôtres, les possibilités de maintien ou pas des aides, de maintien de, des droits. Alors pour quelqu'un qui est en allocation de recherche d'emploi, deux possibilités. Soit je considère, je souhaite continuer à percevoir mes droits mensuellement, comme c'est le cas aujourd'hui. Soit je demande à bénéficier d'un capital qui est l'ARS qui sera versée une première fois à la création d'entreprise et une deuxième fois six mois plus tard. Si par contre je suis indemnisée sous la forme de l'allocation de solidarité spécifique, ou de revenus de solidarité active, dans ces cas-là, je, je vois avec mon conseiller pour le maintien de mes droits. D'accord, donc en clair... D'obtention d'obtention de maintien des droits. Donc, en clair, il existe euh, pour les personnes inscrites à Pôle emploi euh, des ateliers, un accompagnement, euh, des aides financières. Et où est-ce qu'on trouve toutes ces informations Alors, vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site de Pôle emploi.fr. Donc, des informations, mais aussi des conseils par rapport à la création d'entreprise. Puis, sans oublier aussi des offres de reprise d'entreprise. D'accord. Et, et ces aides sont ouvertes à, à tous alors, elles sont ouvertes aux demandeurs d'emploi. Par contre, tout ce qui est information sur pôle emploi.fr, c'est accessible à tous. Et par ailleurs, sur l'Emploi Store, il y a la possibilité aussi de retrouver des services, alors aussi bien des services qui, sont, euh, qui ont été créés par Pôle emploi, mais que des services qui sont aussi référencés par des partenaires, dont certains sont aujourd'hui autour de la table, et qui vont aussi bien de « est-ce quand j'ai une idée, qu'est-ce que je fais ?»« euh, J'ai besoin de construire mon business model ?» Qui peut m'aider en termes de service Qu'est-ce que je peux trouver Ou bien j'ai créé, je dois immatriculer, qu'est-ce que je dois faire D'accord, merci Isabelle, s'entend bien merci pour cette Isabelle. présentation. Vous venez de nous en parler, Pôle Emploi a mis à disposition sur l'Emploi Store un certain nombre d'outils pour aider les porteurs de projets. Je vous propose de les découvrir tout de suite dans un film. Emploi Store est une plateforme qui agrège des services digitaux incontournables pour votre projet professionnel. Il s'adresse à tous, que vous soyez inscrit ou non à Pôle emploi. Sur Emploi Store, vous trouvez un espace dédié à la création d'entreprises. En fonction de l'avancement de votre projet, nous avons mis à votre disposition de nombreux outils répartis dans trois rubriques de l'idée au projet élaborer son projet et démarrer son activité. Concrètement, vous pourrez par exemple, grâce à ces services digitaux, trouver et valider une idée, choisir un statut, formaliser un business plan ou encore trouver une entreprise à reprendre. Parmi tous ces services, si nous en avions deux à vous conseiller, ce serait… Demain, je crée mon activité, un serious game développé par Pôle emploi qui vous permettra d'identifier les étapes incontournables et les contacts nécessaires pour démarrer efficacement un projet de création d'entreprise. Le deuxième, My Startup Experience, qui vous propose de prendre les commandes d'une startup et d'expérimenter les défis qui se présentent à vous lorsque vous démarrez votre activité. Je vous laisse découvrir ces deux services et bien d'autres encore sur emploi-store.fr. A tout de suite